Bonjour tout le monde, c'est Madi, je vous dis rebonjour bonjour parce que c'est ma deuxième vidéo du de week-end. Donc euh, voilà, je vous salue de nouveau. Alors si vous entendez des petits miaou sur la vidéo, c'est normal, c'est parce que j'ai ma minette qui est juste à côté de moi, à l'appui de la fenêtre. Voilà, donc si elle voit un oiseau euh, dans un arbre, eh bien il se peut qu'elle fasse des petits miaou. Bon, ok, alors je vais me concentrer aujourd'hui, je voudrais demander à quelle sauce on va être mangé nous les non-vax si je puis dire, hein, parce que, bon, en fait, euh, on a une situation qui est très inconfortable, hein, vous comme moi, évidemment, puisque ça y est, chez nous, ben, on, comme vous le savez, on ne peut plus aller euh, dans les commerces non essentiels. Et en France, ma foi, euh, il faut montrer euh, le pass euh, à en train de réfléchir. Non, vous, vous pouvez encore aller dans les, dans les commerces non essentiels, hein, c'est la différence avec euh, nous. Bah tiens, on va, demander, euh, on va demander pour la France si justement la France va suivre l'exemple de l'Allemagne. On va déjà commencer par là. Hein bon, sachez qu'ici, ils demande aussi la troisième dose. Voilà, donc pour ça, c'est vrai qu'on est à égalité. Mais chez nous, on est un peu plus ostracisé, comme on dit. C'est un joli mot. Très désagréable, mais c'est quand même un joli mot. Bon, alors, est-ce que la France va suivre l'exemple de l'Allemagne On va prendre le, le jeu résilio, c'est-à-dire en fait interdiction des commerces non essentiels pour les non non troisième dose on va dire ok pour l'instant ils n'ont pas osé franchir le pas, hein. regardez alors on a on a quelque chose qui s'accélère et on a un mécontentement qui s'accélère ouais on a un mécontentement qui s'accélère, bon pour l'instant on n'en sait pas plus Alors, est-ce que la France va suivre l'exemple de l'Allemagne pour le. l'interdiction aux au non-vax des commerces non essentiels. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le résilio, je voulais prendre le jeu d'eau, mais enfin, c'est pas grave. Parfois l'inconscient, il fait des.. <rire> il fait des trucs. Alors, bah on a bien les trois doses ici. Bon, ça ok, ça change pas. Là, on a effectivement l'accélération. Ah, ben écoutez, oui, ici, si, il y a quand même certaines personnes qui vont être montrées du doigt. Vous savez que nous, on est accusés de, de propager le, le virus. Hein ben oui, donc euh, voilà quoi. Ça rappelle beaucoup la Seconde Guerre. Hein bon, on va passer s'étendre sur le sujet. Mais euh, que cette carte-là soit sortie... Euh... Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, il va y avoir un petit peu une propagande, exactement comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'on va montrer du doigt les gens qui n'ont pas pris les trois doses. Mais d'un autre côté, celui-là, -là, vous savez qui c'est maintenant, hein il, a, il a un peu la trouille. Il sait pas. Il aimerait bien, pour accélérer effectivement le, le, le processus, mais il n'est pas sûr de lui. Donc j'ai quand même l'impression que ça va être plus de la propagande qu'autre chose. En tout cas, pour l'instant, et on voit bien qu'il y a une tempête derrière lui. Hein. Je parle vraiment de la France là, en Allemagne, bof, il n'y a pas tellement de, euh, comment dire, de, enfin s'il y a des contestations, c'est vrai, mais mais j'ai l'impression que les Allemands sont pas aussi actifs que les, les Français. Donc pour l'instant, pour l'instant non. Mais est-ce qu'il pourrait changer d'avis Allez, je vais vous montrer ma minette quand même. Voilà. Vous voyez, attendez. Hop Vous voyez, je vous dis, elle est à l'appui de la fenêtre. Voilà. Voilà, je suis revenue sur le jeu. Euh, oui, donc dans un premier temps. Alors, on va voir s'il va changer d'avis. Donc, je repose la question. Hein. Est-ce que euh, il va y avoir l'inflicht, comme on dit C'est-à-dire l'obligation Vax pour tout le monde. On va voir. On va mettre trois cartes. Bah, les Français, c'est des râleurs, hein. c'est connu. Hein. Donc, euh, voilà, donc il a la trouille. Alors, il y a un appel. Il y a quand même une vis qui se resserre, enfin, une espèce d'étau, là. Euh, il y a un étau qui se resserre. Il y a un appel à resserrer l'étau, en fait. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de contestations. Donc, étant donné que j'ai quand même cette carte-là qui est sortie, encore une fois, euh, on resserre la vis, hein, donc on remet, on remet un tour. Je pense que oui. Je pense que oui, mais ça va très mal se passer. On va demander au jeu une, con, une confirmation. Que ce sera bien ici, le, euh, on va dire bah, comme chez nous, quoi. vous avez compris, hein, non accès au, converse, au commerce essentiel. Ben oui, vous avez... En fait, les. Alors le confinement, c'est... Bon, confiner, c'est... faut faire attention, parce que confiner, pour moi, c'est quand on n'a pas le droit de sortir de chez soi. C'est pas ça. Par contre, on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Oui, c'est pas pareil. Donc oui, j'ai quand même l'impression que oui, il y aura un tour de vis euh, qui va être comme dans le sens de l'Allemagne, ouais. Ouais, mais ce qui m'embête un peu, c'est que ça voudrait dire qu'il sait qu'il gagnera pas les élections dans ces cas-là. Donc, il le sait. D'un autre côté, s'il a un autre poste qui l'attend euh, euh, au siège de, de la Commission européenne ou je ne sais pas trop quoi, il s'en fiche un peu. Ouais. Donc, ça le dérange peut-être pas tant que ça d'être impopulaire. quoi. Bon, écoutez, je dirais oui. Hein. Je dirais oui parce que j'ai quand même deux cartes qui vont dans ce sens-là. Restriction par rapport à l'accès à certains endroits, oui. Voire confinement, enfin, comme aux Autriche. Hein. C'est où l'un ou l'autre Bon, ok. Alors, on va faire un second jeu maintenant. Et on va demander un conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous Les euh, mises à part, euh, les rejeter, voilà. Euh, les pestiférer, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, hein. Vous vous rendez compte Ok, alors, euh, on va demander un peu le conseil. Le conseil pour nous, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Bon, alors, il y a une question d'anonymat, voilà, cherchez le mot, d'anonymat, euh, et il y a le monde. Donc, le monde a une influence. Alors, ça peut vouloir dire, euh, par exemple, de... Euh, attendez, parce que là, les gens, ils n'étaient quand même pas ensemble. Je dirais bien qu'il y, y a des gens anonymes. Voilà, c'est ça. Il y a des gens anonymes qui agissent au niveau mondial. Hein. Au début, ma première pensée, c'était de se dire qu'il fallait se regrouper. Mais non, ce n'est pas possible parce que la carte, je vais vous la remontrer, euh, les gens, ils sont chacun dans leur coin, là. Donc, il n'y a pas de regroupement possible. Par contre, l'anonymat, ça peut être aussi les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais avec la carte du monde, je pense vraiment que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, quelque part. Mais simplement, il y a des gens inconnus qui agissent. Bon. Alors, un autre conseil pour nous, parce que au niveau psychologique, euh, bon, c'est pas évident, quoi. Hein Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là celui là Alors, ça se trouve, c'est pas euh, c pas euh, euh, Caligula, c'est euh, les gens qui sont exclus. On va voir. Là, il y a un cadeau. Là il y a les gens qui se qui prennent le un moyen de transport et là encore. Alors c'était le conseil pour nous. C'est quoi le conseil pour nous? Apparemment le conseil pour nous, c'est de continuer à vivre au quotidien. C'est ça en fait. Hein. Et de saisir, ma foi, ce qu'il y a de beau, de se concentrer sur ce qu'il y a de beau dans la vie. Par contre, là, je pense que là, on est là, nous. Hein, on est un peu mis à l'écart. Donc on, on fait la tête cette fois, c'est pas l'autre... Enfin, voilà, l'autre, là, c'est pas lui, c'est pas Caligula. Je pense que c'est nous. Là, on est on est mis à part. Bon. Mais le jeu nous dit, nous dit que... Alors, soit il y a quelque chose de positif qui va arriver. Mais comme c'est en contre, c'est pas ça. C'est plutôt de... de se concentrer sur ce qu'on a, en fait. Oui, c'est ça. Et de continuer à vivre. Bon. Il euh, n'y a pas un autre conseil, quand même. Savoir comment on va s'en sortir aussi euh que bon, il faut bien comprendre qu'ils vont resserrer la vis chaque fois, quoi, de plus en plus. Hein. Euh, normalement, on a des, des amendes qui devraient nous arriver, euh, bon, chez nous en Allemagne. Hein. Ils vont faire comme l'Autriche. Hein. On n'a rien fait de mal, mais enfin bon, c'est pas grave. On, on faudra qu'on paye. Pour avoir le droit de ne pas se faire euh, injecter ce que vous savez. Alors, ici, on a quelque chose à faire grandir. On a prendre soin des enfants. Ouais, ça c'est sûr. Et on a encore le travail. Bon, donc, euh, c'est vraiment le quotidien, ça. Hein Alors, on va demander de faire grandir quoi Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire grandir pour s'en sortir Ici, bon, là, c'est le soin des enfants. C'est vrai, protéger les enfants, prendre soin des enfants. Bon, ça, c'est ce que je fais déjà. Et là, aller au travail. Ouais, bon, ben là, il y a bien, par contre, là, on, par contre, on a bien les questions de solidarité. Oui, pour faire avancer les choses, il faut vraiment qu'on s'y mette à plusieurs. Bon, donc là, la réponse, elle est là. Ici, c'est pareil, on a protection des enfants par rapport à l'injection. Et là, alors là, on a le travail, mais on a aussi Internet. Donc, c'est pareil, c'est la communication. Alors, ça peut être via le travail, effectivement. Mais je dirais que c'est le quotidien. Vivre au quotidien et échanger. Bon. Euh, ouais, donc c'est pas... Euh, oui, bon, d'accord. Est-ce qu'on va demander, est-ce qu'on va s'en sortir C'est quoi notre avenir à nous hein Parce que, bon, je dis nous en général, là, cette fois, je ne cible pas de pays, hein, parce que euh, c'est quand même mondial. Certains pays qui sont évidemment plus impactés que d'autres, on est d'accord, hein. Ça, c'est sûr. et qu'avoir a qu'à voir qu'en Australie, par exemple, ou en, ou en Autriche. Mais euh, est-ce qu'on va s'en sortir Alors, on a toujours des gens qui discutent dans l'ombre. Alors, par contre, je ne sais pas s'ils sont bons ou, ou pas bons, ces gens-là. Parce qu'ils sont cachés. Alors, ça peut être aussi bien des positifs que des négatifs. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir Il y a des gens qui discutent de notre sort, quoi. En bien ou en mal, je ne sais pas. On va voir... Ouais, par contre, ce serait pas bien. C'est des gens qui discutent de notre sort, mais pour qu'on continue à être masqués. Ouais, donc ça veut dire aussi que le libre-arbitre, ma foi, euh, on a affaire à forte partie. Hein. Ils sont là. Ils continuent de discuter dans l'ombre pour continuer à nous réduire euh, comme ça. Bon. Euh, mais alors, qu est-ce qu'on va s'en sortir par rapport à ces gens qui sont puissants, on le sait maintenant, qui sont des milliardaires alors, il y a la question de temps. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, on ne pourra rien faire. Hein, on est ligoté, là. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut se réveiller. Il y a les deux. Donc, ça veut dire qu'on est En fait, on est, il y a les deux et les deux sont liés. C'est-à-dire que tant que les gens ne seront pas réveillés, eh bien, on sera ligoté. Bon, bah là, je sais, je vous apprends rien de nouveau. Mais cette histoire de réveil, il est important. Il est vraiment important. Parce que vous vous rendez compte que j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait 69% des gens en Allemagne qui étaient picousés, comme on dit. Ça fait plus des deux tiers. Vous vous rendez compte Et je pense que le chiffre va augmenter encore euh, suite euh, aux restrictions que l'on a actuellement. Donc s'il y a 25% qui restent éveillés, c'est pas beaucoup. Hein. Et en France, ma foi, je pense qu'on est dans les mêmes eaux, hein, dans les mêmes chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a plus des deux tiers qui dorment. Et c'est ça le problème. Bon, ok, mais pour ceux qui sont réveillés, alors, qu'est-ce quel est notre avenir à nous hein, On va poser la question, c'est quoi notre avenir à nous? Ben voilà, donc euh, bon. Il faut éviter euh, de se faire euh, massacrer par l'espèce de grosse roche. Et alors, ça c'est la première interprétation. La seconde, c'est éviter, enfin, c'est essayer de faire bouger les choses. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout se remette en marche rapidement. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Mais est-ce qu'on va s'en sortir euh, Là, le jeu me dit simplement que ça va vraiment être difficile. Quoi. Je vais reposer encore la question. On essaie d'aller plus loin dans le temps Alors, il y a deux personnes. Il y en a un qui marche et un qui est à vélo. Donc, ça peut montrer la discrimination. Et puis, ça peut montrer aussi qu'il euh, y a certaines personnes qui vont aller rejoindre d'autres. En fait, il y en a qui se sont mis en route avant les autres. Et les autres vont devoir les rattraper. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que il y en a quand même qui vont se rejoindre. Se rejoindre. Hein, se rejoindre. Donc il va y avoir une réunion de personnes, bon, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la façon dont on va s'en sortir, ça va être de se retrouver les uns les autres, euh... hmm. en tant que personnes élayées, mais est-ce qu'on va pouvoir survivre Ouais, bon, bah écoutez, il va y avoir la tempête avant, hein. c'est ce que je vous dis depuis, te, depuis le début en fait, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir quelques indications Toujours par rapport au fait de s'en sortir. Ouais, ouais, ça va être difficile. Je ne vous le cache pas. Hein. On a affaire à forte partie. Alors, encore. Ça, c'est les enfants qui ressortent aussi. Il va y avoir le problème des enfants qui va se poser, pas seulement par rapport à l'injection, mais c'est parce que les dommages psychologiques des enfants euh, vont intervenir ici. Hein il va y avoir quelque chose à ce niveau-là aussi. Euh, alors, est-ce qu'on va s'en sortir Bon, il y a quand même un vent de liberté à la fin, mais vous voyez que j'ai quand même sorti pas mal de cartes avant d'avoir la réponse. Donc oui. Alors, est-ce que ça passera par des choses difficiles Il va falloir escalader quelque chose, la communication, une période où on sera peut-être, ma foi, privé de moyens. Hein, ils nous privent déjà d'aller de, de, de, dans des commerces, mais ça peut aller plus loin, hein. ça peut aller plus loin. Et là, on nous dit vraiment qu'il va falloir se mettre à l'unisson. C'est ce qui vient de me, me venir en tête, à l'unisson. c'est On s'en sortira en étant solidaire. c'est toujours la même chose. C'est-à-dire en chantant d'une même voix, donc en, en étant accordé. Alors, ça me fait penser aussi, je n'ai pas de carte de prière, c'est vrai, mais ça me fait penser aussi euh, à des choses euh, harmonieuses, donc, chanter d'une même voix, demander la même chose, vouloir la même chose, s'accorder entre nous. Il euh, y a combien de personnes sur cette carte 4, 8, 9, 10, 11. 11. Alors, 11 mois. Je ne me suis pas trompée. Hein. 5, ouais, c'est ça, 11. Ouais, est, euh... mais est-ce qu'on va gagner j'insiste. J'insiste. En tout cas euh, on va bloquer les choses on va arrêter les choses ça va s'arrêter hein, vous avez ici l'engrenage qui s'arrête alors gagner je peux pas dire ça comme ça parce que il va y avoir beaucoup beaucoup de pertes et de sacrifices donc gagner ma foi euh, on va tous perdre des, des gens et puis on va perdre aussi beaucoup de notre, notre des choses que l'on a au quotidien certainement mais ça va s'arrêter c'est ce que je me dis Voilà, c'est le, le truc, le poison qui s'arrête. Et parce que, et là, il va y avoir la violence. Bon, ok. Donc, il faudra bien en passer par là. Alors, vous, vous me demandez beaucoup, Rainer Fulmich. Mais moi, écoutez, je suis tombée sur une de, de ces dernières vidéos à ce monsieur. Et il disait que, euh, il sait très bien qu'il n'aura pas gain de cause, ce sont ses paroles, hein, il n'aura pas gain de cause grâce aux institutions, parce qu'elles sont trop corrompues. Donc il n'y aura pas de succès à ce niveau-là. Et en fait, il a dit que, le, selon lui, le succès ne se fera qu'avec le mouvement populaire, euh, voilà, donc avec le peuple qui se réveille. Et je partage son point de vue au vu des cartes. Il ne faut pas attendre le succès auprès des institutions. Parce que là, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Oui, je sais, je vous enlève beaucoup de vos espoirs. Mais ma foi, euh, je le vois, quoi. Je le vois, je le sens. Ce ne sera pas une guerre qu'on gagnera auprès des tribunaux ou auprès des institutions, quelles qu'elles soient. Non. Ce sera une guerre qu'on gagnera en étant tous ensemble. Hein. Et surtout, euh, avec cette carte-là. Voilà. Bon, c'était donc mon petit tirage open mind pour vous. Euh, donc, euh, on va quand même demander une dernière carte. Est-ce que euh, le jeu nous conseille On va dire, tiens, euh, est-ce qu'il faut résister ou est-ce qu'il faut euh, accepter et se résigner Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Alors, le jeu me dit qu'on est dans une situation très difficile. Hein, on est prisonnier. Voilà. Il faut s'attendre à ce qu'on ait des obligations. Mais est-ce qu'il faut qu'on accepte ça ou pas Bon, bah, il faut bâtir le mur de la liberté. quoi. Il faut aller franchir le mur. C'est faire barrage. Bon, donc il me dit, malgré les restrictions de liberté, malgré les obligations, il faut faire barrage. Voilà. Donc, c'est pas franchir le mur. C'est au contraire, ériger un mur. Donc, faire blocage. Donc, faire blocage, ça veut dire dire non. Voilà, vous voyez, je mets un petit peu de temps parfois à déchiffrer les cartes. Euh, bon, bah, c'est selon le contexte, hein. elles peuvent dire parfois ci, parfois ça. Mais là, pour moi, c'est vraiment euh, ériger un mur et très très haut. Hein. Protégez-vous, quoi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas beaucoup, beaucoup pour tous vos commentaires, vos soutiens, etc. etc. Voilà, si un jour je ne devais plus faire de vidéos, si vous n'aviez plus de nouvelles de moi. Ma foi, c'est que euh, ce serait comme en Australie, quoi. Moi, je ne pense pas qu'on en arrivera là, quand même. Ça m'étonnerait. Donc, d'ici là, ma foi, je continue mes vidéos. Et puis, eh bien, courage à tout le monde. Au revoir.